Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale, une vidéo annonce. Vous le savez sûrement, le 26 février 2021, la chaîne a passé la barre des 20 000 abonnés. Et le 8 mars 2021 de la même année, quelques jours seulement après, la chaîne a fêté ses 10 ans d'existence. Un alloculture a d'ailleurs déjà été fait, retraçant les 10 années de la chaîne. Quoi qu'il en soit, ce long parcours pour atteindre ces chiffres symboliques n'aurait pas eu lieu sans vous, sans votre investissement au quotidien, ainsi que vos avis et vos retours qui comptent énormément et qui font de la chaîne ce qu'elle est aujourd'hui. Donc encore une fois, et pour tout ça, merci à vous. Pour fêter ces événements et profiter de ce moment spécial ensemble, nous vous proposons de nous retrouver ce vendredi 2 avril 2021 pour un live sur Twitch à 21h. Le lien de la chaîne Twitch est bien évidemment en description si vous en avez besoin. Au programme de ce live, nous reviendrons sur ces 10 années en compagnie de Eridil, Max17 et moi-même, au travers d'anecdotes variées, des impressions du staff sur l'évolution de la chaîne, d'une rétrospective de l'activité au fil des années. Nous profiterons également de ce live pour diffuser vos créations dédiées à cet événement. Mais ce n'est pas tout, puisque le meilleur arrive. Nous voulons vous remercier comme il se doit pour votre implication sur la chaîne. Et pour cela, rien de mieux que vous faire des petits cadeaux, que vous offrir des cadeaux aux couleurs de Halo. Un Monopoly Halo, un 7 Megablocks Warthog, un vinyle de la bande originale de Halo 5 Guardians ou encore une encyclopédie Halo Mythos en version originale. Pour participer au concours et espérer repartir avec l'un de ces lots, rendez-vous sur le lien en description. Il vous suffit de vous inscrire et les gagnants seront tirés au sort et annoncés en direct lors du live sur Twitch. Merci encore pour votre investissement sur Halo. On se retrouve très vite, j'espère, dès vendredi soir, 21h. Salut à tous, viva l'eau